Fin d'année dernière, Apple a renouvelé sa gamme d'Apple Watch avec l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE. Apple a aussi choisi de garder l'Apple Watch Series 3 comme une entrée de gamme. Nous sommes en 2021, est-ce que l'Apple Watch Series 3 vaut encore le coup Sortie en 2017, l'Apple Watch Series 3 succéda bien entendu à l'Apple Watch Series 2, qui succéda à la 1, mais elle garda le même état d'esprit, le même design. C'était donc la grande sœur logique aux autres Apple Watch. Il y avait bien entendu des différences, ça c'est clair, les matériaux changés, les meilleures définitions, mais elle garda le même état d'esprit. La rupture se fit l'année d'après, avec la série 4. La série 4 créa une vraie rupture avec la première trilogie de montres d'Apple Watch. Nous sommes actuellement dans la deuxième trilogie, on peut appeler ça comme ça, série 4, série 5, Série 6 ont le même design Bien entendu il y a des différences à l'intérieur Mais là on parle d'un côté design Je vous l'ai évoqué en plus de la série 6 Apple avait sorti la SE Je vous ferai une vidéo sur quel Apple Watch choisir en 2021 Si vous le souhaitez Mais c'était pour vous figer le design de la série 3 Car oui aujourd'hui la série 3 A un design plus sommaire Moins sophistiqué, moins sympa que la série 6 la SE, la série 5, la série 4. C'est donc pour moi un des premiers critères pour savoir si elle vaut encore le coup en 2021. Est-ce que ce design plaît Est-ce que ce design vous plaît Ça doit plaire à la plupart mais est-ce qu'elle vaut encore le coup À l'intérieur, il y a aussi de grands changements. Mais parlons un petit peu du prix maintenant. Ce qui est vraiment intéressant avec l'Apple Watch série 3, en plus d'être une Apple Watch, c'est qu'elle n'est pas chère. Vous pouvez la trouver en dessous de 200 euros facilement. Et j'en parle même pas si elle est d'occasion ou reconditionnée. L'Apple Watch série 3 est vraiment une Apple Watch à la portée de tous les porte-monnaies. Est-ce que ce prix fait que cette montre vaut encore le coup. Je vous l'ai dit, à l'intérieur, il y a pour moi différents critères qui pourraient vous la faire acheter. Le prix, bien entendu, mais surtout que ça reste une Apple Watch. Je vous en ai parlé longtemps, je vous en ai parlé dans différents tests, différentes vidéos, mais l'Apple Watch série 3 peut embarquer aussi Watch OS 7 qui est pour moi, ben voilà, le meilleur OS d'une montre connectée actuellement, lorsqu'on a un iPhone, bien entendu, ou même inter-monde connectée, WatchOS, c'est vraiment quelque chose. Vous allez pouvoir du coup embarquer, même avec la série 3, Watch OS 7 et avoir la possibilité de télécharger, d'apprendre, d'aller encore plus loin une montre connectée basique parce que vous aurez la montre la plus smart du marché. Malgré cette possibilité toutes les possibilités que vous offre WatchOS, il y a certaines fonctionnalités manquantes qu'on retrouve sur la nouvelle trilogie, la dernière trilogie d'Apple Watch, notamment la configuration familiale qui vous permettra de mettre au poignet de quelqu'un de votre famille, votre enfant, votre grand-parent, votre père, votre mère, une Apple Watch sans avoir besoin d'avoir un iPhone. Ce qui permet de sécuriser le suivi de santé de la personne et de pouvoir la contacter et d'être contacté au cas où. En plus de ça, au niveau smart, on aura du coup que la base de ce qui est une Apple Watch aujourd'hui dans l'Apple Watch série 3. Au niveau santé, ça va être encore en dessous. Il n'y aura pas de CG, pas de capteur de SpO2, pas de détection de chute. Et malheureusement, vous embarquez le gros problème des Apple Watch aujourd'hui, c'est à dire une autonomie assez faible. Vous aurez donc ce côté Smart sans forcément avoir ce côté santé développé. Vous pourrez avoir en achetant une d'occasion la possibilité d'avoir une version cellulaire, mais en œuvre, elle ne se vend plus en version cellulaire, donc vous serez dépendant de votre téléphone. La question est donc, est-ce qu'aujourd'hui, elle vaut encore le coup Est-ce que pour moi, elle vaut encore le coup Personnellement, je ne l'achèterai pas. Ce n'est pas forcément pour une question de design, même si je trouve que la nouvelle trilogie, la 4, 5, 6 sont vraiment très belles. Ce n'est pas forcément pour un problème de santé, c'est pour le prix. En dessous de 200 euros, vous allez me dire, c'est la moins chère des Apple Watch, je suis d'accord. Mais par rapport à ce qu'elle vaut aujourd'hui et ce qu'elle vaudra à la sortie de l'Apple Watch Series 7 je ne suis pas sûr que ce soit un bon investissement. D'après les dernières rumeurs, d'après les dernières vidéos que je vous ai fait sur l'Apple Watch Series 7, elle marquera une rupture avec la trilogie actuelle au niveau du design entre la 4, 5, 6 et la 7. On se retrouvera du coup avec la même rupture qu'on a eu entre l'Apple Watch Series 3 et l'Apple Watch Series 4, qui du coup fera certainement oublier, passer aux oubliettes l'Apple Watch Series 3 en achetant aujourd'hui une Apple Watch Series 3 il se peut que le modèle ne soit pas reconduit à la fin de l'année et donc perdra bien entendu de la valeur et certainement amènera l'Apple Watch SE qui pour moi est un choix plus judicieux vers un prix plus abordable. Si aujourd'hui vous me demandez mon avis et que vous regardez cette vidéo c'est pour que je vous dise que personnellement j'irai plus sur un modèle SE comme j'ai testé sur ma chaîne qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qualité-prix, design, fonctionnalité etc. qu'une Apple Watch Series 3 qui commence à se faire vieille. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, le renouvellement d'une montre connectée à une durée de vie plutôt de 3 à 4 ans avant d'avoir vraiment du retard sur ce qui sort cette année en septembre ça fera quatre ans que l'appel watch series 3 est sortie je pense donc elle aura plus qu'un train de retard sur la série 7 pour les plus petits budgets qui voulaient s'orienter vers l'Apple Watch Series 3 pour le prix, je peux vous dire que 200 euros, même 180 euros, c'est déjà un très gros prix pour une montre connectée. C'est déjà un très bon budget. Vous ne trouverez pas une montre aussi smart à 150 euros, à 130 euros. Vous ne trouverez pas d'équivalent à une Apple Watch avec un tarif de 150 euros, 100 euros. Mais vous trouverez peut-être une première montre connectée qui vous fera aimer, découvrir et savoir si l'Apple Watch est faite pour vous. Parce que au-delà d'être une extension de votre iPhone, voire même un remplacement de votre iPhone, il il faut être sûr que ça vous plaise et ce serait dommage de dépenser 200 euros cette année sur une Apple Watch Series 3 pour ne pas pouvoir la revendre en fin d'année ou durant l'année car elle n'est pas très recherchée. Voilà mon avis les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez une question sur ce produit ou si vous voulez que je vous donne mon avis en 2021 sur une autre montre connectée. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high e tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.